Salut les crypto CryptoScien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série The Road to Crypto CryptoScien. Ici on est là pour vous donner les armes, pour vous protéger et vous battre dans l'univers des crypto-monnaies. Allez c'est parti, on commence Metamask c'est quoi Metamask en fait c'est un porte-monnaie virtuel qu'on appellera plutôt un wallet dans l'univers des crypto-monnaies. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à sa création, tu vas recevoir à la fois une clé publique et une clé privée. La clé publique, en fait, tu peux l'associer à l'adresse de ton compte en banque, genre ton IBAN. C'est ce qui va permettre en fait aux personnes de pouvoir aller voir le contenu de ton, de ton wallet et en même temps de pouvoir t'envoyer. Des crypto monnaies, surtout genre c'est ce que tu vas spécifier en fait quand tu seras sur Binance c'est que tu voudras envoyer des cryptos sur ton compte. Tu vas donner la clé publique et c'est ça qui va te permettre en fait de recevoir tes cryptos sur ton compte. À l'inverse, la clé privée, elle, en fait, elle permet vraiment d'accéder au contenu de ton compte. C'est un peu comme ton code PIN et c'est ce qui va te permettre d'aller, du coup, envoyer des cryptos depuis ton compte vers un autre compte. Du coup, si tu m'as bien écouté, tu auras compris qu'en fait, sur la blockchain, le contenu de ton compte est visible de tous. Il est visible, mais anonyme. T'inquiète pas, on verra ça plus en profondeur dans une autre vidéo. MetaMask, c'est la référence en matière de wallet. C'est vraiment celui qui va être le mieux incorporé dans les différentes euh, d'apps, les decentralized applications, qu'on verra euh, un peu dans cette vidéo et qu'on verra plus en profondeur dans les autres vidéos. MetaMask intègre des logiciels, des, des sécurités anti phishing qui permettent euh, d'éviter euh, tout ce qui est euh, la réception de mails un peu douteux qui te demandent euh, tes mots de passe et euh, il est disponible sur de nombreux navigateurs comme Chrome, Firefox, Brave. Edge, Internet Explorer, mais par contre, il n'est pas disponible sur Safari. Un peu chiant pour l'instant, mais il y a de grandes chances que ça, ça change dans le temps. Bon, allez, fini de blablater, on part au combat. Du coup, là, on se retrouve sur notre navigateur. Euh, moi, j'ai fait le choix de créer une nouvelle session pour ne pas avoir d'historique. Comme ça, j'ai vraiment les mêmes configurations que vous. Euh, on va les télécharger MetaMask en allant directement sur leur site officiel, euh, metamask.io. Vous cliquez dessus et là on arrive voilà, sur la page principale, c'est vraiment euh, le wallet de référence. Du coup on est bien sur metamask.io. Euh, faites vraiment attention d'être sur la, la bonne page parce qu'il ne faudrait pas vous retrouver à installer la mauvaise extension. Euh, on voit ici sur la page d'accueil qu'on a l'option entre Chrome, iOS et Android. Euh, nous on va vraiment se concentrer sur la version web et pas mobile. Euh, on verra ça dans une autre vidéo. Il supporte différents euh, navigateurs. Vous avez euh, Chrome comme on est en train d'utiliser, Firefox, Brave et Edge, le, euh, le nouveau nom d'Internet Explorer. On va tout de suite installer nous. Euh, notez bien qu'en fonction en fait, du navigateur dans lequel vous serez, euh, il va vous proposer autre chose ici. Hein. Là il y a écrit Chrome Mais si vous êtes sur Firefox, bah, il mettra Firefox. Du coup maintenant on est redirigé vers Chrome, euh, les extensions en fait, le gestionnaire d'extensions de Chrome. Là, vous faites ajouter à Chrome, vous confirmez. Et là, normalement, une autre page va s'ouvrir sans euh, s'en fout. Voilà, bienvenue dans la bêta de MetaMask, vous faites démarrer. Là, vous avez deux choix, du coup. Soit vous allez euh, importer un wallet que vous auriez déjà créé. Euh, nous, c'est pas notre cas, on va vouloir en créer un nouveau. Et pour l'importer, si vous aviez voulu le faire, vous allez avoir besoin de votre euh, Secret Recovery Phrase. C'est la, la phrase secrète qui vous permet de récupérer votre compte. Cette phrase, c'est celle qui va euh, générer l'ensemble des clés de votre portefeuille. En fait, c'est une phrase. On va la voir. De toute façon, elle va être autogénérée par MetaMask juste après qu'on va vouloir le, le créer. Du coup, nous on fait créer un portefeuille. On fait euh, là, il va nous donner quelques informations. Euh, je vous laisse les lire. C'est important. Maintenant, il faut créer un mot de passe. Euh, ce mot de passe, c'est vraiment celui qui va vous permettre à chaque fois de vous identifier sur MetaMask pour ne pas avoir à remettre à chaque fois votre clé euh, secrète. Euh, faites vraiment attention à ce mot de passe, ne euh, le perdez pas. Faites un truc que vous pouvez, euh, vous, dont vous pouvez vous souvenir et assez compliqué. Moi, je vais m'en occuper. Voilà, Une fois que c'est fait, vous faites bien euh, confirmer, vous avez bien lu les, les conditions d'utilisation. Euh, là, vous avez une vidéo qui va vous présenter en fait euh, un peu comment marche MetaMask, ce qu'il vous propose. Euh, je vous invite à la regarder de votre côté. Il va vous expliquer un peu euh, comment marche la phrase secrète. Du coup, c'est bien une phrase à 12 mots. qu'il faut faire attention, euh, ne pas la ne pas la partager, ne pas la mettre sur vos réseaux et tout. Écrivez-la juste sur un bout de papier, mettez-la de côté, coffrez-la et normalement tout se passera bien. Mais vraiment, faites attention à cette phrase, surtout si vous mettez beaucoup d'argent sur votre compte, ce qui n'est quand même pas vraiment conseillé de, de mettre tous ces fonds au même endroit sur Metamask. Euh, on fera une autre vidéo là-dessus sur euh, les, les cold wallets, les, les portefeuilles froids en fait, ceux qui vont être euh, physiques et vous allez pouvoir avoir sur une clé comme les Ledger, une, une super entreprise française. Du coup, à présent, on est sur l'étape la... de la génération de votre phrase secrète. Si vous cliquez ici, vous allez pouvoir la révéler. Cette phrase, en fait, si vous voulez bien comprendre chacun des mots, il y a une règle en fait d'association avec le dictionnaire euh, officiel anglais qui permet d'associer chacun des mots avec un nombre. Euh, ça va être un nombre entier et euh, du coup, avec la suite de ces mots qui sont associés à un nombre, vous allez créer cette, euh, cette, cette suite de chiffres qui va être votre clé, priv... la, la clé en fait, principale la master key ils appellent ça de l'ensemble de votre compte et avec cette clé vous allez pouvoir générer les autres clés qui vont être les clés publiques et les clés privées de tous vos autres comptes parce que oui en fait sur metamask vous pouvez créer différents comptes euh, bon c'est pas non plus très compliqué mais voilà ce qu'il faut bien retenir c'est qu'à partir de cette phrase on peut retrouver l'ensemble de vos autres comptes c'est comme ça que vous les générez et du coup vous vraiment pas la, la perdre parce que il ya a si vous distribuez l'argent sur les différents comptes et que vous la perdez, ben vous perdez tout d'un coup. Voilà, faites ben, super attention. Euh, du coup, moi, cette phrase, euh, je, vais la, je vais la mettre de côté et puis on va se retrouver juste après. Voilà, c'est bon, elle est, elle est notée. Maintenant, on va faire suivant et euh, il va nous demander en fait, de bien confirmer qu'on a bien noté notre phrase. Du coup, il faut que vous cliquez en fait, sur chacun des mots en bas à la suite euh, dans le bon ordre. Voilà, du coup, euh, une fois que c'est bien fait, que vous avez réussi à, tout, à remettre tous vos mots dans le bon ordre, le wallet sera bien configuré, il va vous dire félicitations, vous allez avoir quelques conseils pour euh, sauvegarder euh, votre clé, et vous allez pouvoir appuyer sur euh, terminer. Euh, là, vous avez des petites informations, des nouvelles choses qui sont disponibles. Non, on s'en fiche. Et là, voilà, vous êtes sur euh, l'écran d'accueil de MetaMask. Ça, C'est la version en fait, euh, je ne sais pas trop comment expliquer, euh, page web. Ce n'est pas la version en fait que vous allez retrouver ici en allant épingler euh, MetaMask, vous allez pouvoir la voir. C'est ça en fait, c'est ce petit bandeau là que vous voyez et sur lequel vous allez avoir en fait les mêmes informations en réduite. qui sera quand même beaucoup plus pratique quand vous serez euh, sur des applications euh, style euh, application décentralisée voilà du coup là les informations qu'on a là-dessus déjà on voit en haut à droite le réseau là on est sur le réseau Ethereum on a le choix en fait d'en ajouter d'autres on verra ça juste après on retrouve aussi euh, son icône ici euh, vous avez le nom du compte account1 avec euh, son adresse publique qui est juste ici que vous pouvez euh, vous pouvez cliquer et, en fait la récupérer Ensuite, là, vous avez les différentes options. Il n'y en a pas beaucoup au final. Euh, acheter, envoyer et swap, faire un échange entre deux euh, tokens. Euh, si vous faites buy, en fait, là, il va vous proposer des options pour acheter directement des, des cryptos dessus. Euh, nous, moi, je ne l'ai jamais fait. Euh, je n'ai jamais trouvé l'intérêt de le faire. En plus, c'est des Ethereum et euh, c'est super cher de, de faire des transactions avec Ethereum. Euh, du coup, moi, je passe plutôt par Binance pour acheter d'autres cryptos. Ensuite, vous avez envoyer. Là, vous mettrez l'adresse de la personne qui vous intéresse, à qui vous voulez envoyer de l'argent. Nous, on verra ça dans une autre vidéo. Ensuite, là, il y a le swap. Et on verra aussi ça dans une autre vidéo. On ira un peu plus en profondeur sur Metamask. Là, nous, on va se concentrer sur le fait juste de recevoir des cryptos depuis Binance. Du coup, ici, vous voyez aussi euh, le montant en fait, des cryptos que vous avez. Euh, en fait, à chaque fois, il va vous mettre, si vous rajoutez un réseau, le coin qui correspond à la blockchain. Comme on est sur le blockchain Ethereum, on a le coin Ether, le TH. Là, vous voyez les différentes activités. Pour l'instant, il n'y en a pas. À présent, on va aller sur Binance et on va aller récupérer en fait, les cryptos qu'on avait achetés avec Alexandre sur le dernier tutoriel. Du coup, on va se connecter. Ça, maintenant, de toute façon, vous savez le faire. Moi, je vais faire ça rapidement. Une fois que vous êtes connecté ici, vous allez aller dans portefeuille. vue d'ensemble du portefeuille. Euh, et vous allez sélectionner du coup la crypto-monnaie sur votre compte principal que vous voulez euh, envoyer. Euh, moi j'ai du BNB du coup qu'on avait acheté la dernière fois et je vais faire un retrait euh, qui correspond vraiment à retirer ces crypto-monnaies de son compte. Ici voilà en fait il y a une petite alerte à chaque fois. En fait, si vous venez de vous connecter, il faut attendre un petit peu. C'est une protection supplémentaire pour pas que quelqu'un euh, vienne voler vos fonds. Euh, du coup, nous on va attendre vite fait. Voilà, bon, je vous invite à rafraîchir votre page, vous. Euh, maintenant, vous, vous avez le choix, en fait, dans le token que vous allez retirer. Même si vous aviez déjà appuyé sur « retirer » sur la ligne du token qui vous intéressait, il vous repropose. Euh, du coup, c'est bien le BNB. Ici, il vous indique euh, vers quelle adresse vous voulez, en fait, envoyer vos cryptos. Euh, soit vous mettez directement une adresse ici, soit vous ajoutez, en fait, une adresse dans votre carnet d'adresses. Comme ça, à chaque fois, vous ne pourrez pas faire d'erreur euh, une fois qu'elle sera bien enregistrée. Euh, nous, on ne va pas utiliser ça, on va passer directement avec une nouvelle adresse. Et on va aller choisir du coup l'adresse qui est sur notre extension Metamask en venant appuyer ici et faire euh, copier. Ici, vous faites un CTRL V, voilà, elle, elle se met bien. Il vous met automatiquement en plus le réseau sur lequel euh, vous allez pouvoir retirer. Euh, vous avez le choix entre la BSC et BNB. Bon, Celle-ci, euh, en fait, ce n'est pas possible parce que c'est pas une adresse euh, du réseau BNB. Il vous l'indique il bien, là, il vous dit les réseaux non appareillés sont, to sont automatiquement supprimés. Euh, du coup, nous c'est BSC. Oui, je suis sûr. Voilà. Maintenant, vous mettez le montant du retrait que vous voulez. Euh, moi, je vais mettre tout. Je veux tout envoyer sur mon adresse. Euh, vous avez le choix entre portefeuille spot et portefeuille de financement. Nous, c'était sur le spot. C'était euh, l'endroit où euh, c'était un compte principal. Euh, là, vous avez le montant que vous allez recevoir et vous indique aussi les frais de réseau qui vont être inclus. Euh, les frais de réseau, en fait, c'est ce qui va payer euh, les personnes qui, qui s'occupent de gérer la blockchain pour s'occuper du traitement de votre. Euh, de votre transfert euh, si vous voulez voir en fait exactement euh, quoi correspond ce montant parce que moi ça m'est assez abstrait au final 0,005 BNB je vous invite à utiliser une application qui est assez pratique qui s'appelle euh, CoinMilli et là en fait je vous, in, je vous invite à mettre directement en fait euh, la paire que vous, vous voulez faire nous c'est BNB Euro celle-ci ça vous allez arriver directement sur la bonne interface euh, là vous choisissez le montant que vous voulez retirer être 0, euh, c'est pas des virgules, ça va être un point. Euh, 0,05, convertir. Et là, du coup, il vous donne le montant en euros euh, qui correspond aux frais. Du coup, vous allez payer en fait 24 centimes pour cette transaction. Ce qui est quand même pas grand chose. Il y a des, il y a des blockchains qui coûtent encore moins cher comme euh, Polygone. Euh, on verra ça dans une autre vidéo aussi dans la prochaine. Maintenant, vous allez faire euh, retrait une fois que c'est bon. Une fois que vous avez vérifié que toutes les informations étaient bonnes, vous faites du coup retrait. Euh, là il, donne, il vous donne encore une dernière indication, il vous dit que vous avez bien sélectionné le réseau BSC et qu'il faut que le, que le wallet euh, soit bien, euh, puisse bien recevoir des fonds euh, depuis la, la blockchain BSC et nous c'est bien le cas. Du coup vous faites confirmer, là il vous redonne un récapitulatif euh, que là, la personne va recevoir 0,063 BNB avec ce montant en frais l'adresse, le réseau et euh, d'où proviennent les fonds de votre portefeuille spot. Vous faites continuer. Là, vous allez avoir une double vérification. Euh, c'est vraiment pour être sûr qu'il n'y ait pas d'arnaque. Vous faites obtenir le code, obtenir le code et vous allez recevoir un, euh, un code sur votre adresse mail et sur votre téléphone. OK, bah moi, là, c'est bon. Je viens juste de recevoir euh, mon email et euh, le mot de passe par téléphone. J'ai rempli déjà les cases et euh, j'ai plus qu'à envoyer pour euh, confirmer la transaction. Voilà, la demande de retrait a bien été envoyée. Et, euh, mince. Et normalement, euh, sous quelques minutes seulement, vous devrez euh, déjà pouvoir euh, constater euh, vos coins sur votre adresse. Vous voyez là, en fait, il y a euh, écrit euh, « Waiting Approval ». Du coup, il est en train d'attendre euh, la confirmation. Et il attend en fait en tout 15 confirmations. Qu'est-ce que ça veut dire ça En fait, ça, c'est le nombre de, euh, de blocs sur la blockchain qui doivent euh, passer après le bloc dans lequel il y a votre transaction. Euh, vous voyez, la, la blockchain, c'est vraiment un ensemble de blocs où, en fait, il y a écrit à chaque fois l'ensemble des transactions. Et lui, il attend, en fait, qu'il y ait eu euh, 15 validations après euh, votre transaction. C'est pour vraiment être sûr qu'il n'y euh, ait pas de retour en arrière, euh, qu'au final, ça soit invalidé. Et pour lui, c'est vraiment être sûr qu'au final, euh, vous ne lui voliez pas des fonds à la plateforme, euh, même si... Euh, ça doit être très compliqué à faire. Du coup, là, après le refresh, vous pouvez bien voir, euh, confirmation, il y en a eu 2 sur 15. Euh, et si vous allez déjà sur votre wallet, vous devriez pouvoir le voir, mais non. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore fait, c'est configurer le réseau. Là, pour l'instant, on est sur le réseau Ethereum. Et nous, il faut qu'on ajoute le réseau euh, BNB de la Binance Smart Chain. Voilà, la BSC, en fait. Du coup, pour faire ça, vous allez sur Internet. Vous faites Add euh, BSC euh, Metamask. Et là, vous prenez le, le premier lien et nous, ce qu'il va nous falloir, en fait, c'est certaines informations qui vont nous être utiles. Euh, comme euh, vous allez voir, c'est le nom du réseau, le RPC, le plus important, l'ID de la chaîne et le symbole, puis euh, l'explorateur de blocs. Ça, c'est pour aller regarder en fait vraiment ce qui se passe en détail sur vos transactions. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est aller sur euh, MetaMask, cliquer sur la réseau principal Ethereum et ici, il y a écrit ajouter un réseau. Vous cliquez dessus. Et là, il va vous ouvrir un onglet, euh, ce qui permet de... Avant, il n'y avait pas cette option, euh, ça restait ici. Et puis à chaque fois que tu cliquais autre part, bah, tu perdais toutes les informations que tu avais mises. Du coup, là, vous allez juste à aller faire des petits CTRL-C. Euh, tac, vous copiez tout ça. Et vous le mettez, en fait, dans chacune des cases qui correspondent. Bon, ça, c'est une étape un peu... Un peu chiante, mais euh, elle est inévitable. Et on est obligé de passer par là pour, pour ajouter une nouvelle, un nouveau réseau. Et vous pourrez faire en fait la même procédure pour chacun des réseaux qui existent, euh, comme euh, Avalanche, euh, Polygone. Ça sera toujours la même procédure pour aller chercher euh, ces informations et les rajouter pour euh, du coup accéder au nouveau réseau. Vous voyez, là, on a bien le logo qui a changé. On est sur la Binance Smart Chain et on a le montant qu'on vient de en envoyer qui est déjà présent. Parce qu'en fait, entre euh, toutes les. Euh, tous les réseaux, vous partagez la même adresse euh, sur Metamask. Là, si on va sur Asset, voilà, on voit le BNB, c'est le coin de la Binance Smart Chain et on a bien reçu nos tokens. Bon, Je vous préviens, dans la prochaine vidéo, on verra comment acheter des crypto-monnaies, cette fois sur une application décentralisée euh, type 1inch ou PancakeSwap, on verra. Euh, ça va être sympa parce qu'en fait, ça sera la première fois où vous allez pouvoir interagir avec euh, l'écosystème des crypto-monnaies cryptomonnaies en utilisant tout le pouvoir, toute leur, leur puissance qui permet en fait de faire des transactions euh, sans confiance, de façon décentralisée en utilisant du coup le Web 3.0. Et euh, votre euh, Metamask tout fraîchement installé. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike, mais ça, on n'aime pas du tout. Et surtout, n'oubliez euh, pas de vous abonner, d'activer la cloche parce que nous, ça va nous aider. Ça vous permettra aussi de ne pas arrêter notre prochaine vidéo. Et puis, ouais surtout, euh, mettez un commentaire hein, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Surtout que la communauté, pour l'instant, n'est pas très grosse. Du coup, euh, on sera super présent, euh, on pourra vous aider et ce n'est pas un souci pour nous. Allez, on se retrouve pour la suite de l'aventure. Salut. Thank you.